Bonjour à tous, je, nous allons vous parler aujourd'hui des, des masters euh, et je vais moi particulièrement vous parler des masters internationaux, ça veut dire des masters qui sont euh, enseignés euh, en anglais. Donc euh, je m'appelle Nathalie Potin, je suis la directrice des masters dits internationaux qui sont enseignés en anglais. À ma, euh, à ma droite, vous avez Karine copin héritier qui vous parlera, elle, du euh, DU du juriste digital. Euh, je lui donnerai le, le, la parole un petit peu euh, en, après à vous avoir présenté ces différents masters. Et nous avons la chance d'avoir Imane Geyer qui est une étudiante du master 1 qui est donc euh, enseignante en anglais. Donc, nos masters... Comme vous allez pouvoir le voir, ce sont des masters internationaux, donc enseignants anglais qui sont en convention avec l'université Lumière Lyon 2. C'est un titre d'État reconnu par l'État. Et euh, l'aspect intéressant de, de ces masters, c'est que vous avez un, un, des possibilités aussi de, de diplômes avec des universités étrangères. Je reviendrai là-dessus. Enfin, le troisième Master dont je m'occupe, c'est le Master dit, euh, Digital Law and Management qui est en partenariat avec euh, l'ESDES. Pareil, je reviendrai un petit peu là-dessus. Et pour attirer votre attention sur un nouveau euh, programme qui s'appelle LLM Digital Law and Technology qui va ouvrir en septembre prochain, qui sera enseigné à distance. Euh, mais euh, vous aurez plus d'informations euh, à une date ultérieure. Bon. Je vais maintenant aborder le LLM in International Business Law, qui est donc un master d'État, master 1 en convention avec Lyon 2. Hein, C'est un programme qui est enseigné en anglais. C'est un programme... Euh, qui va euh, vous donner des connaissances et des compétences qui sont liées au droit international des affaires, avec bien entendu un enseignement sur une année qui va aborder la théorie et aussi beaucoup la pratique professionnelle. Les points forts de, de ce programme, c'est que vous avez la possibilité de choisir ce que l'on appelle des parcours, donc des parcours double diplôme avec euh, l'Irlande, l'université de Maynooth ou alors l'Université de Londres. Iman pourra plus vous en parler, puisque c'est ce qu'elle fait cette année. Et aussi, il y a la possibilité de faire euh, un double diplôme à Chicago. Nous avons la chance d'avoir des intervenants qui sont des experts d'organisations internationales, comme l'OMC, Commission européenne, euh, la CCI. Nous avons aussi des praticiens qui viennent du monde entier et aussi des enseignants qui euh, partagent leur expérience. Et euh, ce sont des personnes qui viennent de plusieurs pays. Les cours sont des cours euh, qui vont aborder, comme je le disais précédemment, la théorie, mais aussi, il y a un très gros travail sur la pratique professionnelle avec des moots, je pense que vous connaissez ça. Ce sont des euh, procès fictifs, beaucoup de séminaires où les étudiants sont mis en, euh, devant le le, un cas pratique où ils doivent se mettre dans la, à la place de conseil, du, euh, du juge, de l'arbitre. Euh, et enfin, euh, des ateliers que nous organisons de façon régulière. Ensuite, nous avons le, la deuxième année de ce, de ce programme qui est euh, la deuxième année du Cycle Master in International Business Law qui est aussi connu sous le LLM in International European Trade and Investment Law. Je rappelle donc un Master 2 en convention avec Lyon 2, aussi complètement enseigné en anglais, connaissances et compétences qui sont liées au droit international des affaires. Et pareil, là encore, il y a un, un enseignement sur une année avec un mélange de théorie et de pratique. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que nous avons la possibilité d'une double diplôme avec une université américaine qui s'appelle St. John University à New York. Euh, vous avez la possibilité donc d'obtenir un, un double diplôme et pour euh, les étudiants qui peuvent et qui le euh, veulent, ils peuvent se préparer à l'examen du barreau de New York. Euh, nous avons la, la, la chance d'avoir quelques étudiants qui ont euh, suivi cette trajectoire et qui sont maintenant des avocats à attorney euh, aux États-Unis et qui travaillent dans différents cabinets euh, à New York ou même à Washington D.C. Pareil, les intervenants sont des experts, hein, euh, des praticiens et des euh, enseignants qui viennent du monde entier. Pareil, nous avons des moots, des séminaires et à tous. Donc, euh, les conditions d'admission, bien entendu, c'est les conditions de langue. Hein, il faut avoir le TOEFL ou IELTS. Le, le Pour information, de TOEFL, il faut 90 sur 101. C'est un minimum. Pourquoi bah Parce qu'il faut pouvoir suivre des cours hein, euh, qui sont euh, assez euh, précis et pour le Master 2 particulièrement exigeants. Pour les étudiants qui souhaitent intégrer le Master 1, il en faut une licence en droit. Par contre, pour les étudiants qui souhaitent intégrer le Master 2, il faut un Master 1 et certaines euh, matières, comme par exemple le droit international public, droit du commerce international et euh, droit à l'investissement. Mais aussi, il faut avoir un projet professionnel qui soit vraiment en lien avec ce que vous allez étudier. Donc pour le, la suite, hein, de, la poursuite des études, vous avez vraiment la possibilité euh, de faire un doctorat ou euh, un PhD, donc, dans les pays de pays de la commune en particulier. Euh, de nombreux étudiants font des stages en cabinet d'avocats, en entreprise, de quelle, quelle forme qu'elle soit, en France ou à l'étranger. On a des start-up multinationales comme euh, euh, Volvo, euh, par exemple, qui vient à l'esprit. Mais on a aussi des étudiants qui ont pu faire des stages dans des organisations internationales comme la Commission européenne, l'OMC, euh, la Cour européenne de justice, la Banque mondiale, l'ONU, et d'autres organisations liées au développement et au commerce international. Un certain nombre d'étudiants ont poursuivi leurs études en faisant la, la préparation, l'examen d'avocat en France ou aussi à l'étranger. Certains ont intégré des écoles de commerce et certains, j'ai la joie de pouvoir le dire, ont intégré des programmes comme le Young Professional Programs de l'OMC ou le FMI, des ONG, ou aussi des ministères dans différents pays euh, internationaux. Certains travaillent en, en, comme avocats en cabinets internationaux ou en juristes en entreprise. Voilà. Je vais passer maintenant au dernier master dont je m'occupe, qui est le master Digital Law and Management, qui est en partenariat avec l'ESDES. Là, c'est un diplôme qui est différent, puisque c'est un, un diplôme master en l'école de l'ESDES, et un diplôme universitaire de la Faculté de droit. Comme les autres, c'est un diplôme qui est enseigné en anglais hein, où le focus sera sur le droit digital et la protection des données, la RGPD, et aussi tout ce qui concerne le management. Vous avez euh, la possibilité de faire des stages et euh, il y a aussi double diplôme avec euh, différentes universités comme l'Université de Saint John à New York ou alors euh, par le biais de l'ESDES, un double diplôme avec l'Université de Cardiff. Vous avez aussi des mobilités Erasmus. Pour les conditions d'admission, pareil, comme c'est un programme en anglais, les conditions de langue, euh, vous pouvez bien entendu euh, postuler si vous avez une licence en droit euh, ou alors, vous pouvez également postuler si vous avez un Bachelor of Business and Management euh, par le biais de, de l'ESS. Il faut aussi que votre, votre projet professionnel soit en accord avec ce programme puisqu'il est très précis et le focus est très spécialisé. Pour les débouchés, euh, les étudiants de ces programmes font des stages hein, en, dans différentes entreprises. En France ou à l'étranger, euh, certains étudiants travaillent comme euh, consultants euh, ou aussi ont intégré des postes de DPO ou assistant DPO selon les leurs leur parcours. Voilà. Je donne maintenant le, la parole à ma collègue pré Paris. Merci. Alors je vais vous présenter le Début juriste digital, data et organisation, qui en fait depuis juillet 2020, et désormais enregistrée au Registre national des compétences professionnelles euh, en tant que formation pour les délégués à la protection des données. C'est une formation de niveau 7, c'est-à-dire niveau Master 2. Donc, c'est une formation qui dure 10, 10 mois, 250 heures sur l'ensemble de l'année, nous avons un tiers des heures qui se déroulent à distance. Où on va déposer des supports en ligne qui vous permettent d'acquérir les connaissances fondamentales. Et puis ensuite, nous faisons deux regroupements, en principe en présentiel, euh, par mois, donc deux jeudis par mois. Euh, au cours oui. de ces regroupements, nous allons vraiment axer sur la mise en pratique. Donc des séminaires, des mises en situation, des ateliers réflexifs, des échanges avec des professionnels, etc. L'objectif de cette formation étant entièrement professionnalisante, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un titre au registre national des compétences professionnelles. Alors, ce, cette formation peut être suivie à la suite d'un master 1 ou 2, ou en parallèle d'un master 2, par exemple, et euh, nos, nos candidats sont en principe soit issus de droit, du management, de l'informatique, euh, on peut aussi imaginer du, du marketing, etc. En fait, le métier de DPO est un métier nouveau, puisqu'il date euh, de l'entrée en vigueur, de l'entrée en application du RGPD, c'est-à-dire de mai 2018. Et c'est un métier totalement hybride, qui est à la fois un métier de juriste, d'informaticien, de manager, de chef de projet, euh, qui suppose donc des compétences transversales. Donc, au sein de la formation, nous mélangeons l'ensemble des publics. Et euh, toute la formation est vraiment axée sur l'ensemble de ces compétences. Le droit, l'éthique, puisque le RGPD, c'est quand même de la compliance, de la mise en conformité, qui suppose que l'entreprise s'interroge sur son organisation, sur son comportement par rapport aux données, à l'exploitation des données des individus. Ça, la formation euh, permet aussi d'acquérir des compétences en informatique. Puisque si vous êtes des PO, vous allez devoir échanger avec les services informatiques euh, et mettre en place des mesures de sécurité informatique, etc. Donc il faut comprendre un petit peu la, la technique, comment fonctionnent les logiciels de hacking, comprendre un peu les algorithmes, euh, comprendre comment fonctionnent les ERP, les transferts de d'ERP, etc. etc. Nous insistons aussi, tout au long de la formation, sur le lien à l'autre. Le DPO étant au centre de l'organisation, il va devoir s'adresser à la direction, aux opérationnels, aux juristes, aux informaticiens, euh, éventuellement aux commerciaux, aux commerciaux, au marketing, etc. Et il va devoir adapter son discours à chacun. La protection des données, pas simplement, ce ne sont pas simplement des outils. Vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde. Euh, de toute façon, la faille d'un système d'information, c'est l'être humain. Donc, il faut la force du DPO, c'est d'embarquer tout le monde dans la protection des données et donc de devoir s'adapter, adapter son argumentation à chacun de ses, in, de ses interlocuteurs. Qu'on va travailler tout au long de la formation sur ce lien à l'autre, le positionnement, le repérage des réticences, comment les gérer, etc. Et puis, euh, le RGPD, c'est aussi... Euh, une certaine démarche qualité, une amélioration continue, et donc c'est un véritable projet qui va supposer la maîtrise de certaines techniques de gestion de projet, de gestion d'équipe. Et euh, là aussi, c'est l'un des, des actes de la formation. Donc tout au long de cette euh, formation, nous avons déployé une, une pédagogie qui a axée sur l'échange des compétences, l'échange des compétences entre les apprenants, parce qu'ils sont issus de, euh, de formations différentes, et puis, également, l'échange avec les intervenants. Même chose, nos intervenants sont des DPO de différentes structures. On va de la petite structure, euh, la petite entreprise, à l'entreprise internationale, en passant par les collectivités territoriales, les établissements de santé, les établissements euh, d'enseignement. Nous avons aussi des avocats, des informaticiens, euh, des managers, des chefs de projet qui interviennent dans cette, dans cette formation et qui sont là pour échanger leur expérience et réfléchir avec nos apprenants sur la façon d'améliorer éventuellement tel ou tel outil, etc. Et, et tout au long de la formation, nous cherchons à aider nos apprenants à construire des outils opérationnels. Par exemple, tous les deuxièmes jeudi jeudis du mois, l'après-midi, nous avons un DPO Lab. Le DPO Lab, euh, nous allons travailler avec nos étudiants autour d'une thématique et nous allons réfléchir à euh, des outils qui pourront être utilisés plus tard en, en poste. Donc par exemple, on va réfléchir à construire un processus de euh, gestion des données. On va réfléchir à euh, euh, des supports... Euh, de formation sur la protection des données, à destination des collaborateurs, etc., etc. La construction d'une argumentation, par exemple, tout au long de la formation, on a cette, euh, cette volonté de construire une boîte à outils du dp Et puis, bien entendu, euh, une expérience de terrain est obligatoire, donc cette expérience de terrain peut se faire sur la forme d'un stage, le minimum un mois, et euh, depuis euh, cette année, nous pouvons aussi euh, porter des contrats de professionnalisation sur l'ensemble de la formation, ce qui permet vraiment d'avoir ce côté professionnalisant et opérationnel directement à la sortie de notre formation. Alors, les débouchés professionnels, bien sûr, c'est délégué à la protection des, des données, c'est également auditeur interne en protection des données et puis contrôleur interne en protection des données. Euh, et ces, ces postes sont... Euh, rarement à 100% dans les entreprises. Donc, ils viennent souvent compléter d'autres postes, de juristes, de managers, de, euh, de départements compliance, marketing, etc. etc. Alors, alors, les conditions d'admission. Il faut être titulaire d'un diplôme niveau Bac 6, donc, le, euh, pardon, pas Bac plus 6, de niveau B 6, euh, c'est-à-dire d'une licence ou d'un master 1, en droit, en management, en qualité, en informatique, en marketing, il faut en tout cas que l'une des compétences du DPO soit, soit déjà présente. Et puis, euh, si vous n'avez pas euh, ce, ce diplôme, euh, une expérience professionnelle permettant une, une validation des acquis personnels et professionnels peut être un moyen d'intégrer la formation. Le dossier de candidature doit être déposé sur notre site internet, il y a un entretien de sélection et de positionnement pour déterminer la pertinence de la formation pour le projet professionnel. Dans cette formation, nous accueillons des étudiants en formation initiale, mais aussi euh, des études, des apprenants en formation continue, des salariés en reprise d'études ou en reconversion. Donc nous allons faire extrêmement attention à la pertinence de cette formation par rapport à ce projet professionnel pour aider euh, notamment nos formations continues à, à approfondir des compétences. Hein. Parmi nos apprenants, nous avons déjà des délégués à la protection des données en poste, ou alors pour préparer leur reconversion. Par exemple, nous avons eu euh, d'anciens comptables qui euh, se sont reconvertis euh, des PO. Euh, nous avons eu d'anciens militaires euh, euh, spécialisés en, en sécurité des, des personnes et des biens qui ont voulu. À, Ajouter à leur arc la protection des, des données, etc., etc. Je suis désolée. Oui, C'est parti. <rire> C'est une technique. Euh, dans l'ensemble des formations de, de, de notre faculté, nous insistons principalement sur axes l'accompagnement individualisé, les effectifs réduits, l'ouverture à l'international. Alors pour euh, le titre RNCP, délégué à la protection des données, ça se manifeste de manière un petit peu particulière. S'agissant de l'accompagnement individualisé, euh, tous nos apprenants sont accompagnés tout au long de la formation par un responsable euh, de suivi de nos étudiants euh, qui est en réalité depuis euh, quelques jours un professionnel. Euh, C'est un délégué à la protection des données, consultant. Externe aux entreprises, euh, qui a eu un parcours euh, de reconversion professionnelle. Euh, C'était justement notre ancienne étudiante comptable euh, passionnée d'informatique, euh, qui l'année dernière a donc, suivi cette formation et depuis elle, septembre a ouvert sa, sa société de, consultant, de consultation en délégal en protection des données. -parole. Donc elle a accepté depuis quelques jours d'accompagner nos étudiants. Euh, dans leurs projets de, de reconversion, dans leur euh, recherche de stage, leur recherche d'emploi, etc. Notre deuxième euh, axe de fonctionnement dans l'ensemble de nos formations, c'est un effectif réduit pour le DU dé, délégué à la protection des données. Euh, nous ne souhaitons pas dépasser les 20 étudiants. C'est une formation qui peut se dérouler en un, en un an en bloc, mais vous pouvez aussi la suivre par morceaux. On peut la découper en quatre morceaux. Et pour chacun de ces quatre morceaux, nous retenons maximum 20 apprenants, tout simplement parce que nous sommes vraiment sur l'échange des compétences, un dialogue, la construction d'outils, et au-delà de 20, ça devient un petit peu plus compliqué pour chacun de s'exprimer. Et la troisième force, c'est l'ouverture à l'international. La protection des données, ce n'est pas une législation nationale. Ça suppose de s'interroger euh, sur les réseaux euh, informatiques, sur Internet, etc. Donc forcément, on est hors frontières. Donc euh, cette préoccupation du hors-frontière va là aussi euh, être au cœur de notre réflexion tout au long de la formation. Je voulais aussi revenir sur les forces pour les masters internationaux. Nous avons aussi un accompagnement individualisé. Je reçois les étudiants quand on peut le faire en présentiel. Ou alors maintenant, on fait beaucoup sur, soit par téléphone, soit sur Teams, Microsoft Teams ou WhatsApp ou Zoom en fonction des, des besoins des étudiants. C'est un accompagnement qui est effectivement individualisé, qui va se produire sur tout le programme, hein, durant tout le programme. Et euh, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour, pour nous. Euh, je J'essaye je, aussi d'aider les étudiants dans leur recherche de stage et... Euh, plus tard après quand quand ils sont quand ils ont quitté le nid si on peut on peut dire ça j'ai encore des contacts réguliers avec des anciens étudiants qui sont toujours avec qui je suis toujours en contact quant aux effectifs ils sont aussi réduits nous avons à peu près un maximum de 25 étudiants en dans les euh, les masters internationaux. J'attire votre attention sur la richesse du public. Nous avons des, des étudiants qui viennent du monde entier. Nous avons des étudiants qui sont des étudiants en formation initiale, mais comme pour les autres formations, nous avons aussi des professionnels qui viennent se spécialiser dans certains domaines et euh, qui euh, ont envie de, peut être pour certains, de découvrir autre chose et aussi de pouvoir après euh, recommencer une nouvelle carrière ça a été on a on a, on a vu ça dans, dans plusieurs cas des juges par exemple de certains pays qui sont venus se spécialiser en commerce international et l'investissement qui sont maintenant euh, travaillent pour les dans, un, dans des ministères du, du commerce euh, dans certains pays euh, de l'Europe de l'Ouest de l'Est en particulier et en Asie pour ce qui est de l'ouverture à l'international, je pense que c'est quelque chose qui est plus qu'évident puisque le public international, les étudiants viennent du monde entier. Quand je dis du monde entier, c'est effectivement ça. Nous avons des étudiants qui viennent d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, de pays d'Afrique aussi et d'Asie et certains pays européens. Mais nous en avons quand même quelques Français qui qui nous ont rejoints. Imen est là pour... pour pour vous donner son expérience à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Yimène, enfin, je suis étudiante euh, bah, à l'Université Catholique de Lyon. Euh, J'effectue euh, le LLM en International Business Law, mais également euh, le double diplôme en, avec l'université partenaire euh, City University of London. Donc, euh, je vais vous expliquer euh, tout d'abord un peu mon parcours. Donc euh, j'ai effectué euh, toute euh, ma licence de droit à l'Université catholique de Lyon euh, et en parallèle euh, le diplôme universitaire de commune. Mais c'est surtout euh, durant mon semestre, parce que, que j'ai eu la chance d'effectuer de, une mobilité euh, durant mon semestre, mon semestre euh, durant ma troisième année de licence euh, en Angleterre avec l'Université partenaire, c'est surtout en fait à ce moment-là que j'ai su euh, que je voulais effectuer euh, une carrière internationale et que euh, je voulais poursuivre euh, mes études euh, dans un environnement, dans une sphère internationale et notamment euh, avec euh, l'anglais. Donc pourquoi ce master bah, Tout d'abord parce qu'il est totalement en anglais. Euh, les cours, les interventions, les professeurs, euh, tout est totalement en anglais, euh, tout est... Euh, les toutes les personnes, enfin, qui organisent, qui structurent le cours, euh, qui interviennent, sont euh, des professionnels, parfois de grands noms. Donc, c'est très favorisant dans son, dans son CV, dans son, et même euh, d'un point de vue personnel, professionnel. Donc, on a vraiment des, des témoignages de, de la vie réelle. Donc, c'est vraiment, vraiment euh, confortant. Euh, la diversité, comme Adam Potin euh, l'a souligné, la diversité, donc la promotion. On est des étudiants du monde entier. Euh, donc ça m'a vraiment plu. C'est vraiment un des éléments qui m'a attirée parce qu'au retour de mon semestre euh, d'Erasmus, euh, j'ai adoré en fait euh, cet univers-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé euh, durant mon master. Donc euh, c'est vraiment génial parce que chaque individu, chaque personne, euh, Chaque étudiant du master euh, apporte euh, ses expériences professionnelles, personnelles et euh, c'est vraiment, euh, ça ajoute, euh, ça a vraiment un poids conséquent euh, dans, le, dans, le, dans la continuité du, du programme. Alors les débouchés... Euh, et donc le donc c'est un M1 et un LLM donc le M1 donc c'est très important parce que c'est euh, un master euh, français. Donc ça a une reconnaissance en France. Donc c'est assure aussi une sécurité si quelqu'un veut euh, faire une carrière à l'international mais il a toujours en fait euh, une reconnaissance de son master en France. Euh, et le LLM c'est une reconnaissance internationale euh, ce qui est parfois compliqué en fait de faire de refaire de faire reconnaître, pardon, euh, ces études françaises internationales. Donc, euh, c'est surtout cette dualité qui est, et, euh, qui est enrichissant euh, professionnellement. Euh, J'ai pu effectuer euh, mon masque, euh, ma licence et euh, mon DU à l'université catholique. Donc, je connaissais déjà l'environnement euh, de l'université catholique, donc euh, l'encadrement des professeurs euh, d'un point de vue personnel, professionnel, et euh, c'est souvent difficile, surtout avec euh, de la situation actuelle, d'être étudiant euh, euh, avec la situation euh, sanitaire, c'est très difficile. Euh, mais c'est surtout euh, pour ça que j'ai voulu continuer aussi de rester à l'université catholique, parce que euh, durant ma licence, euh, on avait ce suivi continuel euh, des professeurs euh, qui sont là pour conseiller, pour euh, suivre l'étudiant. Euh, tout au long de sa de son évolution personnelle, professionnelle. professionnelle. Euh, C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu euh, garder. Donc euh, les points forts du M1 LLM. Donc euh, j'ai étudié en parallèle, donc j'ai décidé de faire le double diplôme. Donc euh, le M1 LLM International Business Law avec l'université catholique, mais également le LLM euh, avec euh, l'université partenaire euh, City University of London, donc euh, qui sont en partenariat avec, avec l'Université catholique pour le double diplôme. Euh, donc le LLM, euh, pourquoi j'ai choisi ça euh, Parce que déjà le M1 LLM, donc ça, avec l'Université catholique, ça m'apporte euh, une sécurité par rapport à mon enfin, la reconnaissance de mes, euh, de mes diplômes, mais également parce que je voulais en fait une spécialisation euh, de. Euh, de ma carrière, enfin une spécialisation euh, au sein de, de mon projet professionnel. Donc, au sein de l'Université euh, euh, City University, il y a la possibilité de choisir euh, une spécialisation dans son LLM. Donc, il y a différents euh, choix, modules, euh, une longue liste de modules. Euh, et c'est pour ça que j'ai choisi en fait un LLM plus spécialisé du business law, donc en International Dispute Resolution. Euh, donc ça apporte également une une plus-value euh, à son CV et à son, euh, son cursus universitaire et aussi dans la poursuite euh, de sa carrière professionnelle. Euh, alors, euh, il y avait également euh, les cours, j'ai choisi ça, ce, ce cursus notamment pour les cours, euh, mais également euh, lorsque mais également en fait l'organisation euh, des. Euh, des cours. Donc, euh, comme euh, l'a souligné madame Potin, il y a des ateliers, des moots, euh, et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ça, parce que bah, Dispute Resolution s'est c'est concentré autour des moots. Mm -hmm. euh, il y a vraiment, en fait, euh, cette perspective euh, professionnalisant en fait, de, de euh, ces études. Comment dire c'est euh, On a des travaux de groupe, on a, des par exemple, des ateliers de négociation. Donc, on est vraiment au sein, en fait, euh, du droit des affaires et, euh, et euh, internationalement aussi parce qu'on parle en fait on, en anglais et que chaque personne a sa propre expérience au niveau des négociations euh, chaque pays euh, négocie pas pareil il y a des cultures différentes euh, et c'est très bien de, de prendre ça en compte parce que euh, ça va être une valeur ajoutée euh, plus tard euh, même euh, lorsqu'on va commencer à travailler et euh, de prendre en considération euh, chaque euh, chaque pratique de chaque pays euh, qu'on qu connaîtra déjà. Alors, euh, pour les étudiants intéressés, donc, euh, je vous conseillerais tout d'abord de, euh, si vous avez par exemple des questions, des interrogations, euh, des doutes, faut pas hésiter à, à postuler et à surtout, enfin, euh, se diriger vers Madame Cotin, parce que euh, par expérience, forcément, c'est ce que j'ai fait, enfin, j'avais vraiment des doutes par rapport euh, à la reconnaissance des diplômes, même au centre de, enfin, de, de mon propre projet professionnel. Donc, euh, c'est vraiment bien de discuter avec d'anciens anciens élèves, euh, avec les responsables de la formation et pour voir vraiment si euh, votre projet professionnel, votre idée, est en adéquation en fait, avec euh, ce que propose euh, l'université. Merci. Merci. Merci. Alors, comment se déroule un échange en université de partenaire Alors, vous avez, euh, je dirais, deux choses à prendre en compte. Soit c'est un échange Erasmus. Dans ce cas-là, si c'est un échange Erasmus, vous, êtes, vous partez pour un semestre dans l'université d'accueil où vous allez pouvoir suivre des cours et vous allez passer des examens sur place. Après les notes seront réintégrées par universi votre université d'origine et euh, vous aurez en fait votre bulletin de notes qui dira premier semestre à Lyon, notes de, des différentes matières que vous aurez passées à Lyon et après vous aurez marqué mobilité euh, pour dans le cadre de l'université d'accueil avec les notes euh, qui auront été euh, octroyées à ce moment-là. En général, pour la, il y a une sélection hein, pour euh, les échanges Erasmus. Par contre, si vous euh, envisagez un double diplôme dans une université, une de nos universités, euh, dans le cadre soit du M1, du M2, euh, par exemple, ou du euh, Digital Law and Management, dans ce cas-là, c'est autre chose puisque là, vous avez un double diplôme. Donc là, le, les conditions d'admission, en fait, ça sera, vous devez être admis par l'université de l'UCLI, donc Catholic University, et également l'université d'accueil, puisque vous allez devoir suivre des cours, passer des examens et vous allez avoir un diplôme à l'issue de cette formation qui sera octroyé. Voilà. Tout dépend un petit peu de, de la situation. Quel est le rythme de cours sur une semaine? Alors, dans le cadre du, euh, des masters internationaux, vous avez cours de façon générale euh, toute la semaine. Euh, pour le M1 il y a, euh, et le M2, il n'y a pas beaucoup de temps mort. Hein. Euh, en particulier, dans le cadre du M2, il y a beaucoup de travail personnel. Hein. Euh, dans le cadre du M1 aussi, puisque on fait, vous faites beaucoup de travaux pratiques. Hein. Euh, dans par exemple dans une des matières que j'enseigne euh, le, le, sur le, le droit de l'arbitrage, les étudiants ont dû rédiger une source de Donc ils ont dû travailler sur un cas pratique. Donc voilà, c'est vous avez comme ça des différentes activités qui sont euh, qui vont vous occuper, mais vous avez pratiquement en cours à peu près tous les jours de façon constante. Euh, et si vous avez quelques jours où vous n'avez pas de cours, vous devez travailler de façon personnelle, soit en groupe. Hein, euh, ou individuellement ben, ça va les... voilà Quand et comment est-ce que je peux m'inscrire Alors si c'est pour les masters en, euh, internationaux, vous pouvez déjà postuler hein, sur euh, le site hein, euh, et euh, vous, avez en, en, vous allez devoir préparer un CV en anglais, une aide de motivation en anglais vos bulletins de notes, il va falloir nous envoyer vos bulletins de notes et obtenir aussi des lettres de référence et selon votre votre parcours vous vous devez aussi avoir un certificat concernant la langue. Donc pour le TOEFL, il faut vous avez la possibilité de passer le TOEFL. Maintenant, ça peut se faire en ligne également. Vous avez aussi l'ELTS hein. et euh, selon le track, je dirais les parcours avec les universités euh, internationales, comme par exemple, que ce soit euh, Londres, euh, New York ou Chicago, c'est là par contre, il y a le TOEFL et l'ULTS est obligatoire. Si par contre, vous êtes intéressé par le parcours à Lyon seulement euh, et que vous n'avez pas encore passé votre TOEFL ou l'ULTS, il est possible. De toute façon, de passer un entretien avec moi et on, je peux déjà vous donner un, un ordre d'idée sur votre niveau d'anglais si vous êtes en capacité de suivre cette formation. Quelle matière privilégiée pour aller dans vos masters Alors, euh, je dirais pour les masters internationaux, puisque le focus est sur le droit international des affaires, donc, euh, il faut privilégier effectivement le droit international, droit international public, droit international privé, mais également, il faut des bases, des hein, euh, contrats. Euh, pardon, il y a le droit européen, bien sûr, c'est très utile, parce que ça fait partie des matières euh, que vous allez étudier euh, ensuite. Euh, le droit des sociétés, bien entendu, euh, le droit des obligations, donc, euh, après, ça peut être aussi en fonction de votre de votre parcours. Hein. Le, il faut euh, votre votre dossier de candidature été étudié dans le détail. Donc, euh, je regarde un petit peu votre parcours en détail. Est-ce que vous avez fait des stages en entreprise aussi Est-ce que vous avez acquis une expérience, euh, peut-être euh, euh, soit dans le cadre de stage ou alors de travail durant l'été, par exemple, et voir un petit peu. Est-ce que ça en adéquation aussi avec, avec votre projet professionnel? Niveau financement, il faut compter combien à peu près pour le mastermind national? Alors, ça va dépendre un petit peu de votre, de votre nationalité. Si vous êtes un Européen, euh, il faut euh, maintenant le, le, les frais de scolarité, excusez-moi, je pense en anglais. Les frais de scolarité sont de 8500 euh, euros euh, pour les Européens. Hein. Pour les non-Européens, c'est 9500 euros. Par contre, si vous êtes étudiant de euh, la vous avez euh, une réduction substantielle, puisque à, à, à ce jour, on, on fait une réduction à peu près de 1000 euros. Est-ce que la formation offre des périodes de stage Alors vous, pour le M1, vous pouvez effectivement faire des stages euh, hors des cours, hein, euh, dans la pratique. Euh, si vous faites le master 1, vous allez bien occuper, donc le stage, vous pourrez le faire à partir de euh, du moment où vous avez fini les examens. Donc en général, c'est partir mi-mai jusqu'à la reprise des cours. Euh, qui sont à peu près en cette année, c'était mi-septembre et euh, voire euh, 20 septembre. Si euh, vous regardez le M2, donc vous avez euh, l'obligation de faire un stage puisque ça fait partie intégrante de la formation. Donc, vous pouvez faire un stage à peu près six mois si vous le souhaitez, hein, mais euh, au maximum. Et euh, de deux à de, trois mois autrement. Euh, ça fait dans le cadre du M2, ça fait partie intégrante du, euh, du programme. C'est euh, les étudiants choisissent soit de faire un stage, soit de, ré, de, de rédiger un mémoire. c'est vrai que souvent, les étudiants euh, privilégient le stage. Comment avez-vous approché les professionnels des entreprises pour vous trouver votre emploi au stage? Euh, alors, pour ce qui est des, euh, des stages, où vous, vous parlez emploi et stage, alors là, ça va un petit peu dépendre de là. La... <rire> pour ce qui est des stages, en fait, euh, j'aide moi les étudiants à rédiger un petit peu leurs lettres de, euh, de, de motivation, leur CV en particulier. Nous avons aussi un département dédié à... Euh, dans, à l'université qui aide aussi les étudiants à, à se préparer à cet exercice. Hein? Euh, si C'est vrai que euh, si les étudiants, ce sont des bons étudiants, je fais moi jouer mon réseau personnel hein? euh, puisque je suis avocat, j'ai travaillé comme avocat pendant un certain nombre d'années euh, en France et à l'étranger, donc j'essaie de recommander mes étudiants dans le cadre de, de, de, la, form de, de la formation euh, auprès d'associés de, de, de, de cabinets ou d'organisations internationales. Pour ce qui est des emplois, c'est un petit peu la même chose. Hein. Euh, si vous êtes un très très bon étudiant et euh, tout s'est très très bien passé, je me ferai un plaisir d'essayer de, de vous aider dans votre recherche d'emploi. Voilà. Combien de places y a-t-il pour le double cursus UCLI-Saint-Jones Alors, euh, UCLI-Saint-Jones, euh, les places sont limitées, hein, mais euh, l'année la, où nous en avons envoyé le plus, ils étaient euh, six étudiants. Hein. Euh, il faut aussi prendre en considération que la, les candidatures sont, doivent être acceptées par donc l'UCLI et euh, l'Université de Saint-Jean. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un coût financier qui est souvent important, euh, qui n'est pas négligeable, et euh, c'est souvent pour des raisons financières que les étudiants euh, changent d'avis au dernier moment. <rire> donc c'est quelque chose euh, qui est euh, important à prendre en considération. Quelles sont les dates d'inscription pour le BUSJ digital Alors, si vous voulez le euh, suivre en son entier, il faut qu'on va candidaté avant mi-juin. Euh, si vous voulez suivre simplement certains blocs, euh, il faut qu'on ait candidaté au plus tard, un mois avant le début du bloc qui vous intéresse. Le calendrier va bientôt être disponible sur le site internet. Je le prépare et dans 10 jours maximum, ça sera en ligne. Comment s'organiser les cours en ligne pendant les confinements Je prends le relais. Alors, pour les cours en ligne, euh, dans les Digitale, nous, nous travaillons. Euh, les cours qui sont d'habitude en ligne se passent via Moodle, donc c'est une plateforme pédagogique. Et euh, pour les regroupements, nous passons par Teams, euh, ce qui permet de faire des visions des et de quand même conserver euh, une certaine interaction. Euh, nous exploitons toutes les fonctionnalités possibles euh, de Teams, du partage de documents, ce groupe, etc., etc. Et pour les MLM? Donc, pour les MLM, nous utilisons aussi, euh, Microsoft Teams. J'ai aussi pour certains cours utilisé, euh, la plateforme Zoom, hein. euh, donc, les, les cours sont de toute façon toujours très pratiques, même si c'est, euh, des, des cours en visioconférence. Ni même, tu veux? Peut-être euh, euh, intervenir et donner ton, ton expérience à ce, ce niveau-là. Alors, pour organiser des cours, euh, c'est souvent tout sur Teams, donc c'est hyper bien euh, organisé. Euh, donc, donc euh, sur son propre euh, profil, on a en fait l'ensemble de nos matières et euh, il suffit juste, euh, on a notre calendrier, euh, mmh. c'est très, euh, <rire> très bien formatisé et on a juste à rejoindre le cours, euh, mettre sa petite caméra et, et participer au cours. Ça ne ça change presque rien en fait. Si ce n'est que vous le faites de chez vous. Voilà. voilà. Quelles sont les attentes concernant les moyennes obtenues auparavant pour la candidature sur 20 notations par rapport au système français Alors, voilà. Donc, euh, en ce qui concerne les, le master euh, LLM in International Business Law, donc le master 1, euh, là, euh, il faut. Entre 11 et 13, vous avez toutes les, toutes les possibilités s'offrent à vous. Euh, après, pour le, pour ce qui est du, du parcours de Lyon, hein, On a même, euh, des empris, certains étudiants qui étaient donc de l'UCLI, qui avaient une, une moyenne un peu plus basse. Euh, par contre, il a fallu que l'étudiant travaille euh, et réapprenne à travailler pour vraiment améliorer ses, ses résultats dans le cadre du MA. Euh, pour ce qui est des parcours euh, de, de Londres, euh, là par contre, il faut un niveau plus élevé puisque les, les attentes de l'université d'accueil de City, l'Université euh, de London est quand même euh, assez élevée, soit au niveau de langue et soit au niveau de matière. Donc en moyenne, il faut à peu près compter aux alentours de 13 à 14. Par contre, pour ce qui est du master 2, pour euh, par exemple Saint John, euh, pour les étudiants qui partent à Saint John et qui envisagent l'examen du barreau, là, le, il faut viser à peu près 15 de moyenne générale. Pourquoi Parce que ça veut dire que ce sont des étudiants qui sont en capacité de travailler beaucoup et bien, sous la pression. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est important. Euh, dans le cas du M2 Lyon, le niveau euh, pour Lyon peut être plus euh, aux alentours de 13, de moyenne générale, euh, on accepte, puisque là c'est différent, euh, on peut euh, avoir un suivi beaucoup plus euh, euh, régulier que si vous êtes à New York, c'est euh, évidemment un peu plus euh, délicat pour les raisons de décalage horaire. Il voilà. est noté que la candidature nécessite une copie du passeport dans lequel nous n'avons en ce moment qu'une carte d'identité en vertu des difficultés administratives en ce temps de pandémie. Celle-ci est suffisante pour la candidature Alors, le... vous pouvez bien entendu postuler avec votre carte d'identité euh, en, en état. Si par contre vous souhaitez postuler pour euh, les universités étrangères, dans le cas de dou double diplôme, il faudra effectivement euh, euh, demander un, un passeport parce que vous, en en, vous pourrez en avoir besoin. Donc, pour postuler à ce jour, c'est n'est pas euh, un problème, mais il vous faudra euh, obtenir un, un passeport. Donc, vous pouvez néanmoins postuler. De toute façon, euh, on peut euh, bien entendu... Euh, Voir avec l'université d'accueil si de façon euh, occasionnelle et exceptionnelle, ils peuvent euh, se satisfaire de la carte d'identité. Mais il vous faudra de toute façon un passeport euh, à un moment ou à l'autre. Bon. Peut-être pas au début, mais après, dans le processus, ça peut ça peut être quelque chose que vous nous donnez euh, en début d'année, par exemple, universitaire. Donc, ça vous laisse un petit peu de temps. Non, mais pas ton masque. Si l'on veut s'inscrire oui. pour le Master 1 du faut-il passer par vous directement ou par le site de l'UCLI et à quelle période? Vous pouvez déjà postuler, hein. euh, On a déjà, euh, j'ai déjà étudié un certain nombre de candidatures pour le Master 1. Euh, c'est, euh, ça se fait sur le site, hein, Et, euh, Ensuite, euh, j'étudierai votre dossier de candidature et il sera ensuite discuté avec le comité d'admission. Mais vous aurez affaire à, euh, à moi et à Delphine Vinegla, qui est la personne qui euh, sera aussi votre euh, contact pour euh, cet exercice-là. Si on effectue le M1 Business Law, nous avons une place réservée pour le M2 sous réserve de réussite du M1 sans réserve de réussite du M1, toutes les chances sont là pour que vous puissiez entrer dans le M2. À vous de nous démontrer que vous avez les capacités de le faire. Après, tout va dépendre en fait de votre, de votre moyenne générale. Si vous avez une moyenne entre 11, 12, 13, ça sera plutôt Lyon. Si, si vous voulez viser New York, il faut à peu près viser 14 ou 15 de moyenne générale dans votre M1. Comment est le campus Y a-t-il habituellement des événements qui font vivre la vie étudiante Alors, le campus, nous sommes en fait euh, dans une ancienne prison. C'est un bâtiment tout <rire> neuf qui est très beau. <rire> euh, symboliquement, pour une plaque de droit, je trouve ça intéressant. Mais oui. euh, en tout cas, le bâtiment en soi est, très, est assez lumineux et mmh. assez agréable à vivre. Et oui, normalement, il y a des événements qui font vivre la vie étudiante. On a les challenges inter DE tous les ans. On a la journée la rentrée solennelle avec euh, des spectacles organisés, euh, les, un concours de talents je crois, organisé euh, chaque année. On a régulièrement des expositions aussi euh, dans le hall et euh, un peu dans les, les différents couloirs. Par exemple, récemment, nous avons une exposition euh, de tableaux de Raphaël. Euh, quoi d'autre le BDE. le BDE. Il y a aussi des, des, des conférences, des séminaires que nous organisons, nous organisons dans le cadre de nos différents masters aussi. Voilà, il y a un groupe d'étudiants qui euh, fait des maraudes, donc qui va euh, distribuer euh, euh, de l'alimentation euh, aux personnes euh, sans domicile fixe. Euh, voilà, il y a vraiment un réseau euh, au sein de la fac de droit et au sein de l'UCLI, en général, euh, d'associations, de, de services aux étudiants, effectivement, qui organisent des événements tout au long de, de l'année. On a aussi des, des événements euh, liés aux relations internationales, avec euh, une période, il y avait, euh, c'est quoi, c'est les cafés internationaux, et, et il y avait aussi le cinéma, cinéma. Le cinéma, ouais. c'est ouais. ça, voilà. Donc, vous avez la possibilité aussi d'échanger avec des étudiants qui viennent du monde entier dans, à l'occasion de ces, de ces ouais. événements-là. Voilà, il y a aussi une salle de sport, une salle de musique, et maintenant il y a une salle de sieste pour les étudiants. Mais pas pour les profs Non, non, non. non. Existe-t-il des aides des bourses euh, Alors, dans le cadre des, euh, des masters internationaux, il y a euh, la possibilité pour des étudiants de l'université euh, de, de l'UQI, de postuler pour des, euh, des bourses. Nous avons aussi des, euh, des étudiants qui ont des bourses crousses. Euh, il y a aussi, pour les étudiants étrangers, des bourses euh, qui sont BGF, Bourse Eiffel. Donc, il y a effectivement un certain nombre de bourses. Et euh, ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est vraiment euh, euh, envisageable. Mais en tant que tel, euh, il y a, nous n'avons pas. Si ça vient, s'il y a aussi des bourses euh, internes oui, euh, euh, les bourses en la fonction, la fonction de critères sociaux et de réussite, notamment pour la poursuite d'études. Lorsque vous avez commencé vos études à à la Cato, si vous voulez poursuivre vos, vos, vos, vos... Oui, mais vos études. Et puis il y a aussi des bourses à Enfin, euh, lorsque vous êtes à votre première inscription au sein de, de l'UCLI, si vous rencontrez des difficultés euh, financières, le euh, dossier peut être déposé et une aide peut être euh, mise en place. Vous avez parlé d'une ouverture internationale pour des juristes digitales. Euh, Serait-il donc possible de se professionnaliser directement à l'étranger en parallèle du cursus la en parallèle. C'est difficile parce qu'il y a quand même ces regroupements normalement et euh, mettre en place euh, une visioconférence en supposant un transfert de données à l'étranger, donc là on tombe en plein dans les règles d'application du RGPD. Euh, mais en tout cas cette année, nous avons plus des deux tiers de notre euh, effectif d'apprenants qui effectivement a fait tout ou partie de sa scolarité à l'étranger et qui souhaite retourner euh, en tant que professionnel à l'étranger. Nous avons des personnes euh, d'origine de divers pays africains, euh, de Saint-Domingue, euh, d'Amérique du Sud. Mm -hmm. euh, voilà, donc, euh, le... et parmi les anciens du DU, nous avons des personnes qui aujourd'hui exercent à l'étranger, euh, notamment, euh, notamment, une question pour la représentante étudiante. Que vous a apporté votre licence Common Law pour votre master Alors, euh, le, common law, euh, le Common Law, ça a été vraiment une valeur une ajoutée, on va dire, parce que euh, au sein de ces trois années, donc c'est sur trois années, on parlait de, de la licence, on a en fait tous les fondements euh, juridiques anglo-saxons. Euh, on avait vraiment en fait la découverte du monde anglo-saxon avant en fait, bah, son semestre académique et même avant son master, euh, on a vraiment toutes les bases juridiques, donc que ce soit en contract law, criminal law, euh, tort law, euh, vraiment en fait, euh, toutes les spécialités, en fait tous les cours qu'on a en français, on va en fait les voir en parallèle, en même temps, euh, en anglais, euh, dans les systèmes juridiques, euh, euh, bah, en Angleterre, euh, Canada, États-Unis. a Nigeria aussi, derrière, ouais. et. Euh, enfin vraiment, Australie, je crois, aussi. Oui, aussi. Et c'est vraiment en fait euh, une valeur ajoutée et euh, un tremplin euh, idéal en fait pour euh, après faire un master. Et si je peux me permettre de, de rebondir sur ce que vous venez de dire, Imel, euh, le je pense que c'est le, le DU Common Law a été très utile aussi parce que ça vous a familiarisé puis ça vous a aussi permis d'apprendre à travailler différemment parce que les cours souvent sont vraiment des cours où vous êtes, euh, vous êtes très proactif, On hein. vous avez euh, pas mal de travail à faire en amont et pour pouvoir participer, pour être, euh, pour pouvoir discuter. Et c'est vrai que c'est aussi une, quelque chose qui est intéressant pour ça. Surtout au niveau de la méthodologie, parce voilà. que la méthodologie, euh, on va dire anglo-saxonne hein. et française est totalement différente. Donc, euh, ça apporte surtout des bases. En hein. moi, ça m'a vraiment aidé pour avoir mon semestre en parce que du coup, je connaissais, j'avais déjà des bases euh, du système juridique euh, anglais, et euh, du coup, j'ai pu directement appliquer euh, pour mes cours, ou encore euh, la méthodologie que euh, j'ai appris avec le. le et du coup, ça, ça a dû vous aider aussi, je pense, pour pour être euh, très très efficace. Dès le début et pas avoir un semestre en fait pour vous habituer. Mmh, ouais. Et ça, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, important hein, pour pouvoir bien, vraiment euh, profiter de cette année d'échange pas de eu ce eu... semestre d'échange. Il n'y a pas eu cette, euh, cette transition euh, euh, difficile entre, euh, enfin mes années euh, de, de droit français et euh, être perdu en fait dans l'université. Euh partenaire euh, tout en anglais, avec euh, des cours qu'on ne comprend pas forcément, donc euh, c'est vraiment, euh, ça m'a vraiment aidé. La licence de droit à bachelor aussi civil si law, qu'offre l'UCLI et qui fait également le B.U. comme est-elle une bonne formation pour entrer dans le master business S.U.? Effectivement, oui. C'est une, une, une très bonne formation. Quelle est la différence entre l'université catholique et l'université d'État Notre accompagnement individuel. <rire> Effective, il y a ça. C'est effectif. effectif. Euh, et aussi, euh, l'université catholique est une université qui est privée par rapport à une université d'État publique. Ce qui explique que nous soyons en conventionnement, par exemple, pour les LLM, voilà. avec l'ON2, etc. Une licence aussi. Merci à vous et nous restons, nous sommes à disposition si vous avez d'autres questions, bien sûr. Voilà, et tout au long de la, de la matinée, de la fin de matinée, vous avez d'autres conférences qui vous, qui vous suivent pour présenter d'autres formations du pôle de droit. Merci à vous.